Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons commencer ce peu. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de rejoindre la réunion, alors nous allons juste attendre une minute. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cet événement virtuel, la vaccination pour l'avenir, équité, communauté et confiance. Je m'appelle Sonia Singh, je suis le chef de projet à l'Alliance pour des communautés en santé, l'Alliance, et je serai notre hôte et modératrice pendant l'heure et demie à venir. Et cet événement, est en anglais et en français. Est-ce qu'on peut voir le diapo? Nous avons l'interprétation disponible grâce à Frances et Ruben, nos interprètes, et vous allez voir les instructions, comment marche l'interprétation. Bon, jusqu'en bas de votre écran, vous allez voir un globe. Il faut juste choisir soit l'anglais, soit le français, vous pouvez rester là-bas, il ne faut pas jouer, et puis avec ce bouton et vous allez entendre la voix de l'interprète quand l'interprète parle soit en anglais soit en français. Bon, nous allons mettre tout le monde en sourdine. mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans la boîte de questions-réponses. Ou si vous avez quelques problèmes au niveau technique, vous pouvez envoyer un message à l'autre euh, et puis aux techniciens et nous pouvons vous aider. Cet événement est enregistré, il est Positive utilisée aujourd'hui par tous, les présentateurs ainsi que l'enregistrement en anglais et français sera partagé après cet événement. Alors, nous voudrions commencer avec la reconnaissance des terres. Le travail de l'Alliance et celui de nos membres se déroule sur les territoires traditionnels des nations autochtones qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Le territoire que nous appelons Ontario est couvert par 46 traités, accords et achats de terres ainsi que par des territoires non cédés. Il continue d'abriter de nombreuses autochtones qui vivent aux côtés de colonnes de Nouveau, arrivant et de personnes dont les ancêtres ont été réduits en esclavage dans les Amériques et les Caraïbes. Nous sommes reconnaissants de vivre et de travailler sur cette terre, reconnaître cela de manière significative signifie s'engager à partager à respecter les responsabilités envers tous ceux qui vivent actuellement sur cette terre et envers la terre elle-même. Bon, Je voudrais présenter Sarah Hobbs, la directrice générale de l'Alliance, pour nous donner un peu de contexte. Bonjour, bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Je sais que tout le monde est tellement occupé avec la dernière vague de la COVID-19. Je voudrais vous, juste vous donner un peu de contexte. L'Alliance est un réseau de plus de 100 organismes de soins de santé primaires complets basés sur le Travail d'équipe en Ontario, y compris des centres de santé communautaires, des cliniques dirigées par des infirmiers praticiens, des centres d'accès aux soins de santé pour les autochtones et des équipes de santé familiale communautaire. Les membres de l'Alliance travaillent à partir d'un cadre d'équité en matière de santé. Et leur modèle de santé et de bien-être est axé sur les prestations de soins de santé holistiques qui sont dirigées par la communauté. La pandémie de la COVID-19 continue de mettre en lumière des iniquités sociales et sanitaires profondément euh, enracinées, en particulier celles auxquelles sont confrontées euh, par euh, les populations marginalisées, racisées et à faible revenu. Alors, il y a les obstacles pour avoir un accès aux services de santé nécessaires, notamment les vaccinations contre la COVID-19, au dépistage et d'autres aides. Tout au long de la pandémie, nous fournissons l'accès à un continuum complet de soutien, dépistage, les informations sur les vaccins, l'accès à la vaccination par le biais des cliniques éphémères et des cliniques communautaires Mais pour les enfants, les familles. Ils ont fait tout cela en fournissant le soin de santé primaire et complet, sans avoir les ressources additionnelles ou les personnels supplémentaires. Alors, nous sommes ravis d'avoir reçu euh, toute une quantité d'argent pour faire la sensibilisation comme un partenariat pan-canadien avec les différentes associations, de, avec les centres euh, de santé communautaire. Nous avons vu beaucoup d'impact jusqu'à ce moment. Euh, depuis le mois de décembre, 85 euh, événements euh, qui ont eu lieu aux communautés, plus de 16 000 familles individus ont été rejoints par le biais de euh, téléphone, euh, appel par le téléphone, les visites et encore plus. Il y a vraiment, il y avait beaucoup de contacts par le bien des médias sociaux, sur la radio, et nous pouvons compter 13735 individus qui ont été d'accord de faire un rendez-vous grâce à ces activités. Sans ce travail, tout ce travail n'aurait pas été possible. Tous ces individus n'auraient pas eu tout l'accès à la vaccination dans un environnement de confiance. Maintenant, euh, je voudrais euh, céder le micro à Sarah. Oh, pardon. à ah, Sonia, merci. Merci Sarah, je suis ravie de vous présenter nos fantastiques panélistes. Alors, nous allons entendre de quatre organisations. Avec les différents contextes. Et après, nous voudrions avoir le temps nécessaire pour euh, avoir une bonne discussion. Je vous en prie de euh, poser vos questions dans la boîte de questions et réponses et vous pouvez voter pour les questions euh, que, que vous avez en sélectionnant cette question. Alors, nous avons l'interprétation vers le français, vers l'anglais. Vous pouvez juste choisir. Euh, en bas de votre écran. Tout d'abord, nous allons entendre de Amna Iqbal qui coordine la clinique de vaccination et les efforts de sensibilisation sur la vaccination au centre de santé communautaire Taibou. Je vais juste partager, euh, oh, je vais juste partager mon écran, mes propres diapos. Ok. Merci, merci pour cette euh, présentation. Je coordonne la clinique de vaccination euh, chez Taibu. Je vais parler de nos initiatives. Alors, Taibu est une euh, communauté, euh, euh, pardon, un centre de soins santé à la communauté Malvern pour fournir des services dans les uh, communautés racisées et noires. Nous avons les programmes cliniques et communautaires tout le temps, les programmes de soins de santé pour la famille, programmes d'éducation sur le, dia euh, le diabète, euh, euh, les programmations pour les jeunes, pour les adultes au niveau de la santé mentale et l'exercice. Ici, vous n'avez pas rendu visite à Taibou avant. Euh, il y a toujours les classes. Bon, ben, maintenant, durant la pandémie, cela nous a affecté à isoler plusieurs membres de notre communauté. Il y avait une réduction des visites et maintenant, il y a les visites virtuelles pour tout type de programme que nous avons. C'était difficile d'atteindre cela parce qu'il y a hum, un enjeu au niveau de l'équité numérique, mais nous avons reçu le financement pour avoir davantage d'accès à l'Internet. Nous savons que la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les communautés racisées et noires. Voici quelques données de ce qui se passe à Toronto. 73% des cas reportés dans la ville de Toronto se sont identifiés comme des groupes racisés. Et durant la pandémie, nous avons eu plusieurs différentes réponses dans les différents secteurs. Des choses que nous avons fait, c'était avec le réseau de... Euh, Scarborough, et puis pour donner les informations aux personnes et pour recevoir le soutien. Et nous l'avons fait par notre équipe de sensibilisation sur la COVID-19 en anglais, en français. Nous avons aidé plus de 2000 individus au niveau de la sécurité alimentaire, les informations au niveau de la COVID, au niveau de la vaccination. Nous avons mené aussi. Euh, Quelques programmes au sein de la communauté par le biais de webinaires, le contenu numérique et tout cela a été traduit dans les différentes langues. C'était une progression euh, naturelle pour nous de faire euh, une clinique de vaccination. C'était grâce à nos différents collaborateurs. Nous avons le réseau Scarborough Health Network qui nous ont aidés parce qu'ils ont plusieurs cliniques et puis avec le Black Physicians Association of Ontario qui nous ont donné le soutien parce qu'il faut avoir les personnes qui, qui font la vaccination qui sont noires et ça, c'est quelque chose de formidable de voir les vaccinateurs noirs dans notre communauté. et Moi, je suis la coordinatrice à la clinique Taibo et l'hôte de cette clinique. En 2020, nous avons reçu la l'accréditation pour fournir le soin de santé primaire en français et 93 des clients francophones dont le soin primaire vient des communautés noires et 95 d'entre eux sont les nouveaux arrivants au Canada. Alors, il y a souvent des enjeux d'accessibilité et puis uh, et il faut faudra avoir les francophones. C'était nécessaire pour nous, euh, pour les gens qui ont besoin d'un soutien de traduction et plusieurs euh, médecins. Euh, Il parle le, le français aussi. Alors, nous servons la communauté Malvern, mais aussi tout ce qui s'identifie comme euh, les personnes des communautés racisées, noires, dans la communauté de Grand Toronto. Alors, nous avons travaillé avec euh, Toronto Community housing et les autres centres euh, au sein de la communauté. Nous avons mené plusieurs cliniques en collaboration avec ces organisations. Alors leur personnel nous donne un soutien, nous faisons tous les différents adaptations. Par exemple, dans les masques, ils ont besoin de la privacité, euh, de, de, des endroits privés. Alors en euh, Offre cela. La vaccination est vraiment important pour nous. Pour uh, nous, savons que les données uh, basées sur, uh, uh, c'est-à-dire les, les la collecte de données n'est pas concentrée sur les différents groupes racisés. Alors, nous avons fait les différents uh, uh, choses pour améliorer à, à, à, par le biais des sondages et des différents travaux. Et voici les différentes données des différentes sources pour voir ce que nous avons au niveau du sondage. Nous avons à, à la clinique, quand les gens fais, à, à, faisaient l'inscription pour la vaccination, on a posé plusieurs questions nous a permis de voir là où venaient des gens et les changements dans notre travail en proximité lorsque nous récoltons ces données. On a eu presque 10 000 personnes qui ont complété ce sondage. Nous avons aussi fait un sondage de satisfaction sur la phase du processus de vaccin. On a posé la question est-ce que vous avez des pathologies chroniques ou des affectations chroniques et des réponses entre tous, tous les répondants et les répondants africains, -Caribé caribéens Et vous voyez une augmentation de 66 des individus qui se sont identifiés en tant qu'africains, caribiens noirs que ces conditions voient qui déclarent une hypertension élevée, plus. Toutes les choses que nous voyons et que nous connaissons à partir de nos soins primaires. Nous demandons aussi comment ils ont connu l'existence de la clinique afin de viser notre mécanisme de travail en proximité et vrai à la communauté. La première façon d'entendre, c'est à, à travers la famille. Et après, plus tard dans les diapos, on va voir les témoignages de la part des patients. Autre chose qu'on a posée après avoir reçu un vaccin, est-ce qu'ils ont eu un, une réticence envers le vaccin? entre la population régulière et la population africaine -caribienne. et ceux Ce qui s'identifie en tant qu'ACB, quand on procède plus sur la confiance ou la méconfiance par rapport à la vaccinations. Les raisons plus importantes pour être contre, c'était pour la sécurité d'elle-même et des autres parce que leurs familles se sont fait vacciner afin de pouvoir voyager et de se préoccuper par rapport aux effets secondaires de la, du vaccin que ça ait sorti trop vite le vaccin sans ta recherche, suffisamment de recherche. Quand on voit qu'il y a un taux euh, moins important de vaccination, il y a une mentalité contre la vaccination qu'on peut apprécier à travers de notre travail avec les données, en fait, qui est due à une méconfiance dans le système au lieu d'une mentalité anti-vaccination dans nos communautés, en fait. Nous avons commencé en avril de 2020 et à date, nous sommes toujours en cours. 31 000 doses administrées jusqu'à date. On a un site web pour la programmation de rendez-vous. Ce qu'on a fait une programmation de plus de mille, plusieurs milles. Et on voit des témoignages, des points saillants. Pourquoi ils se font confiance en un vaccin? Un exemple, ils voulaient voir spécifiquement des médecins noirs. Taibu, c'est un centre qui se concentre sur la population noire, donc il faisait confiance. Il y avait certains qui en entrant se sentaient anxieux, mais ils se sentaient rassurés une fois dans la clinique parce qu'ils ont entendu de cela à partir des amis. Un autre chose qui souligne les gens qui viennent nous voir, c'est en orange. Je me suis rendu compte avec plus de recherches que l'important que c'est afin que nous avançons vers l'avenir en faisant confiance à notre société moderne. En tant que femme noire, c'est difficile de faire confiance au système médical afin de mes expéri euh, durer mes expériences antérieures. Mes arrivées chez Taibou m'a fait sentir beaucoup mieux. Ça nous a permis de gérer cette clinique avec l'intégrité et de rendre cela un espace ouvert et de confiance afin que les gens se présentent. Merci beaucoup. Ça a été beaucoup d'informations très vite présentées. Hein? Les questions, si vous avez, vous pouvez poser dans le chat et nous allons les répondre après euh, la présentation de tous nos présents, intervenants. Prochainement, nous allons entendre Duchesne, Estelle Duchamp, qui est la directrice des de le, services de développement des enfants au Centre francophone aussi à Toronto. À vous, Estelle. Bonjour tout le monde. Ravie d'être ici avec vous et très heureuse de pouvoir présenter en français. Ce n'est pas toujours possible, donc merci à l'Alliance d'avoir organisé le service d'interprétation, c'est très apprécié. Euh, donc je vais vous parler un peu du travail qu'on a fait au centre francophone pour accompagner la vaccination des francophones à travers la région du Grand Toronto. Le centre francophone, c'est un centre multiservice. Nous offrons tout un tas de différents services, incluant ceux classiques d'un centre de santé communautaire, puisque nous sommes aussi un centre de santé communautaire. Nous avons des points de service à travers la région, notamment à Toronto, à Pille, à Scarborough, North York et aussi à l'aéroport Pearson. Ce qui nous permet de desservir les francophones un peu partout dans la région du Grand Toronto, puisque les francophones sont très disséminés dans cette région-là. Pour ce qui est des populations que nous avons cherché à desservir avec cette initiative, c'était bien sûr les francophones de façon générale. Mais en plus de ça, on a cherché plus particulièrement à rejoindre certains groupes, euh, nos patients qui n'ont pas de cartoïdes, puisque comme centre de santé communautaire, c'est sûr qu'on a une partie de nos, nos patients qui avaient besoin d'un accompagnement particulier pour cette raison. Euh, les communautés noires, et puis on a pu travailler en partenariat avec Taïbou euh, sur ce sujet-là. Euh, les aînés, euh, notamment pour les aider dans la prise de rendez-vous, parce qu'on s'est rendu compte que pour les aînés francophones, avec un accès limité à la technologie, ça pouvait devenir très compliqué de savoir comment prendre rendez-vous pour une vaccination. Et enfin, d'accompagner les familles avec euh, des enfants ou des jeunes, et notamment en travaillant avec les écoles francophones ou les universités francophones, pour les aider à avoir accès à la vaccination. Une initiative dont je voulais vous parler c'est la ligne de vaccination qu'on a ouverte. Euh, on a décidé assez tôt dans le, dans le début de la vaccination contre la COVID-19 d'ouvrir une ligne pour aider les francophones à avoir accès à l'information. Cette ligne a été mise sur pied avec du personnel existant au sein de francophones et puis on a aussi recruté un ambassadeur. Euh, on a émis des appels à partir de ce lignes en utilisant plus comme un call center et puis on a aussi bien sûr reçu des appels on a eu une ligne avec, euh, qui déservait principalement deux régions, Toronto et la région de Peel puisqu'on avait du personnel à ces deux endroits qui pouvait aider les personnes à naviguer le système au total depuis qu'on a ouverte on a reçu à peu près 2600 appels je dirais à ce jour où émis 2600 appels euh, à peu près on a à peu près émis 1000 appels, et ça, c'est des appels qu'on a émis pour rejoindre les gens qu'on jugeait important de rejoindre, euh, les groupes que je mentionnais tout à l'heure. Donc, par exemple, tous nos patients, les gens avec, qui sont nos clients qui avaient plus de 70 ans, on les a rejoints directement pour les informer sur la vaccination et leur proposer notre aide pour prendre rendez-vous. Euh, pour ce qui est des appels reçus, ça, c'était généralement des gens qui souhaitaient un rendez-vous le Covid, mais qui ne savaient pas euh, comment procéder. Donc, ce que je dirais, c'est que pour moi, ce qui est très clair, c'est qu'il y avait un vrai défi d'accès à l'information pour les francophones, malgré le fait que l'information du gouvernement soit généralement bilingue. Il restait que c'était compliqué euh, de savoir comment le faire. Et ce, encore plus pour les gens qui ne disposaient pas de carte santé. Donc, on a reçu beaucoup de demandes de gens un peu perdus parce qu'ils n'avaient pas de carte santé, ils ne savaient pas comment prendre rendez-vous dans ce cas-là et aussi chaque fois que les critères d'éligibilité changeaient ou qu'il y avait des raccourcissements dans les durées entre deux doses, ce genre de choses, là, les gens nous appelaient pour vérifier s'ils avaient le droit de prendre rendez-vous, comment prendre rendez-vous. Au total, on a accompagné plus de 1200 personnes pour prendre un rendez-vous de vaccination. Une autre initiative que j'aimerais vous mentionner, c'est le travail qu'on a fait avec notre équipe Santé Ontario, qui est celle du Centre Ouest. Au mois de janvier, l'année dernière, l'équipe Santé Ontario s'est réunie pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre sur pied une clinique communautaire de vaccination qui soit une vraie initiative commune entre les différents partenaires. Et ça, ça aboutit à l'ouverture d'une clinique au YMCA. C'est important pour nous que ça soit dans un lieu qui soit facilement accessible et qui soit connu de la communauté, et qu'il soit dans un gymnase, en l'occurrence, donc un lieu où les gens seraient confortables d'aller, où les barrières à l'accès seraient très faibles. Cette clinique-là, on l'a voulu la plus bilingue possible. Donc, bien sûr, on a fait tout ce qui était affichage, mise à disposition des formulaires de consentement en français, et ainsi de suite. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'est travailler sur le personnel qui travaillait dans ces cliniques. Donc, cette clinique a été a fonctionné avec du personnel qui venait de tous les organismes membres de l'équipe Santé Ontario. Donc chacun a dit quel personnel serait disponible pour venir aider dans des rôles souvent très différents de leur rôle quotidien. Et à chaque fois, on a vérifié quels étaient parmi ces personnes-là les personnes bilingues pour s'assurer de les identifier. L'autre travail qu'on a fait, c'est de travailler avec les universités pour avoir des élèves infirmières. Donc, Tout au long du processus, on a eu beaucoup, beaucoup d'élèves infirmières qui nous ont aidés. Et à chaque fois, les universités ont identifié pour nous auprès des élèves infirmières celles qui étaient bilingues, ce qui nous a permis, là encore une fois, euh, de pouvoir les mettre dans des postes stratégiques à la clinique pour aider. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a euh, embauché un ambassadeur qui était, euh, qui était navigateur francophone sur le site en permanence, donc qui était là tous les jours où la clinique était ouverte et qui était là pour accompagner les patients francophones euh, dans le processus pour ceux qui avaient des difficultés, qu'il faut les accompagner, bien sûr, avec leur consentement, notamment, pour aller discuter avec des professionnels de la santé si on en avait besoin ou leur expliquer le processus. En plus de ça, on a tenu certaines journées euh, qui étaient spécifiquement ouvertes aux, aux francophones, où là, on a des médecins du centre francophone ou des infirmières praticiennes du centre francophone qui sont venues travailler à la clinique euh, pour s'assurer que dans tous les postes, ces jours-là, on ait du personnel bilingue, ça a été très apprécié des francophones et je dirais qu'on a même un certain nombre de personnes qui nous ont dit qu'ils avaient décidé de venir se faire vacciner ce jour-là spécifiquement parce que c'était une clinique francophone qui était beaucoup plus à l'aise de venir un jour où c'était une clinique francophone parce qu'ils avaient une vraie inquiétude de ne pas comprendre quand ils se rendaient dans une clinique de vaccination, notamment tout le processus de consentement et de ne pas être capable de répondre aux questions des médecins. Et Je dois dire que moi, j'ai été présente dans la clinique du YMCA et c'est arrivé assez souvent que je sois amenée à aller aider des francophones sur place, justement parce qu'ils n'étaient pas très sûrs de l'information qu'ils étaient en train de recevoir ou de ce qu'ils faire ou de ce qui leur était demandé. Donc Pour moi, c'est très évident l'importance d'avoir au moins quelques personnes clés dans une clinique qui puisse orienter les, les personnes francophones. Grâce au projet avec l'Alliance, l'autre chose qu'on a fait, c'est d'organiser différentes activités euh, de sensibilisation. Ce qu'on a cherché à faire, c'est utiliser les activités qu'on euh, organise déjà à longueur d'année pour ajouter un volet sur la vaccination. Donc là, vous voyez quelques exemples. On a travaillé avec euh, Titici pour euh, tenir des stands sur la vaccination lors des activités pour les familles. Donc Pendant l'été, on avait des activités dans les parcs où les familles pouvaient venir avec leur, leurs enfants et puis s'informer et puis avoir un accompagnement s'ils avaient besoin d'aide pour savoir comment prendre rendez-vous. On a aussi tenu une semaine sur le VIH. Euh, là encore, on a eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui est venu parler euh, des similitudes et des différences entre le COVID et le VIH, répondre aux questions euh, qu'avaient de nombreux participants sur est-ce que c'est sécuritaire de recevoir un vaccin euh, contre la COVID quand on... Euh, du vih par exemple ou tout genre de questions on a aussi été amené à avoir des campagnes spécifiques autour de la distribution de tablettes on parlait tout à l'heure de l'accès au digital pour les populations vulnérables ou lorsqu'on a fait des distributions de paniers de noël encore une fois à chaque fois qu'on a mené ce type d'activité on s'est assuré de donner de l'information sur la vaccination pour essayer de rejoindre des gens à travers des activités qui étaient non liées à la vaccination et où on savait qu'on pourrait toucher euh, d'autres populations, et notamment euh, les groupes prioritaires pour nous. Et enfin, bien sûr, on a eu des webinaires, toute une série de webinaires sur différents sujets euh, liés à la vaccination pour répondre aux questions, euh, qui venaient euh, s'aligner avec les problématiques du moment. Donc, euh, au moment où la vaccination a été ouverte aux enfants et aux jeunes, bien sûr de la formation spécifique par rapport à ces groupes-là, au moment où le passeport vaccinal a été introduit, de l'information autour de ce qui était en train de se passer, autour de ces questions-là, et ainsi de suite. Et bien entendu, on a utilisé nos médias sociaux pour communiquer sur les médias sociaux avec la communauté francophone, puisqu'encore une fois, nous, on touche toute la région du Grand Toronto, donc le virtuel est souvent un moyen privilégié pour nous de pouvoir rejoindre le plus largement possible nos communautés. tout ça on a trouvé c'est important de faire partie de différents groupes euh, j'ai mentionné tout à l'heure l'équipe santé ontario du Midwest, le centre ouest de toronto mais on fait aussi partie d'initiatives avec la ville de toronto donc on a rejoint trois groupes de la ville de toronto trois clusters celui qui concerne euh, les communautés noires donc on fait aussi partie taibou et pour lequel taibou euh, et le lead, mais aussi un groupe qui s'occupe plus de tout, des réfugiés et des nouveaux arrivants. Donc Encore une fois, comme une façon de travailler en collaboration avec d'autres partenaires à travers la, la GTI pour rejoindre ces groupes spécifiques et pouvoir à chaque fois, au sein de ces groupes-là, être un point de référence pour les populations francophones qui pouvaient être amenées à rentrer en contact avec les fournisseurs de services dans ces différents groupes. Merci beaucoup et puis je répondrai aux questions uh, tout à l'heure. Thank you so much, Estelle. Um, I know that we had a, a little bit of a technical blip with interpretation. Merci Estelle. Je sais qu'il y avait un problème avec uh, l'interprétation. Si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'avez pas entendu, vous pouvez utiliser la boîte à clavardage ou euh, posez vos questions dans la boîte de questions et réponses. Je vous en prie, euh, euh, mademoiselle Estelle, si vous pouvez parler plus fort pour aider les euh, euh, interprètes. Maintenant, nous allons parler avec Anna Wolwe. Euh, pardon, je vais passer le micro à Gibray. Gibray de Woolwich Community Thank Health Center. Merci de votre... Thank you for inviting us to share, to share our experience. I hear a voice, I don't know. J'entends une voix. Merci beaucoup pour l'invitation à partager nos expériences dans la vaccination. Nous ne savons pas là où on se trouve en ce moment. C'est localisé à Waterloo, la région de Waterloo, qui a trois villes, Kitchener, Waterloo et Cambridge, et quatre municipalités qui offrent un service dans le township de Wesley. Le centre de santé et de services communautaires général dans les deux municipalités, dans les membres communautaires ruraux, les familles, les enfants et aussi la communauté Ménonite. Notre point d'accent sur la vaccination est sur la communauté, les communautés Ménonites. Il y a une longue histoire riche sur cette communauté, cette communauté mennonite, qui soit la bonne personne. Je suis pas forcément la bonne personne de parler sur ces communautaires, ce communauté mais je vais tenter. Hein. Il est estimé d'un peu près 8 à 10 000 membres communautaires de la communauté mennonite, en général dans la région de Waterloo. Les mennonites sont membres du, la, du groupe chrétien et leur mouvement de sortir de la réformation protestante de l'Europe. Les mennonites ont des dénominations diverses, par exemple, des autres, il y a des Amish, des vieux ordres, old order, ceux qui parlent le bas allemand, mais ils sont unis par leur croyance dans le baptême adulte et de vivre une vie simple, indépendant de la société courante. Ce sont des peuples qui n'utilisent pas les téléphones, des technologies motorisées, sans de luxe et des articles de luxe à la maison. Ils voyagent dans des carrosses avec des chevaux que vous voyez sur la photo en tant que moyen de transport principal. Toute leur histoire, les Ménonites ont passé grandes, diverses périodes de migration, la partie de l'Europe vers l'Amérique du Nord et à l'Amérique euh, du Sud et encore une fois à l'Amérique du Nord, en poursuivant la liberté d'être libres de la discrimination, la persécution pour leur religion et, la, leur, et leur culture. Beaucoup Parmi les Mennonites, Temur dans l'Ontario du sud-ouest, la communauté la plus grande est en la région de Waterloo. Comme résultat de cela, on ne voit pas des données pour nous dire sur les me communautés Mennonites, comment ils accèdent dans les services sociaux. Et les déterminants sociaux qui leur affectent, qui ont un, des conséquences sur eux. C'est dû à une méconfiance, un manque d'engagement de, et une indépendance et leur vie indépendante euh, par rapport aux institutions courantes ou des associations courantes. C'est pour cette raison que dans cette période de, pan de la pandémie, nous voulons mettre l'accent sur cette communauté ménonite et les communautés mennonites. Il faut comprendre la culture et trouver une façon de travailler avec ces communautés mennonites de la part des organisations courantes et des institutions, y compris le système de soins de santé. C'est comme pourquoi on a commencé le projet communautaire Woolwich de vaccination. La raison pour deux projet, c'est afin d'assurer que les communautés ménonites auront accès aux informations de la vaccination ainsi qu'à l'éducation. Et ils ont besoin de recevoir ces informations d'une façon culturellement adaptée. Pour cela, nous avons contraté, embauché deux travailleurs de communautaires en proximité afin de faire un engagement avec cette communauté. C'est ma collègue Anna Wall qui va parler de ce que nous avons fait à ce sujet et ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché lors de ce voyage qui a commencé en avril passé, à date. Bonjour à tout le monde. Oui, donc j'étais l'un des travailleurs en proximité qui travaille avec l'équipe. Nous avons créé trois vidéos dans le langage ou la langue de bas allemand qui ont été hautement partagées dans la communauté. Nous réalisons des campagnes médiatiques, des journaux locaux, des bulletins afin de réussir à contacter, avoir un contact avec les communautés euh, ménonites, les réseaux sociaux, le YouTube, les annonces radio et aussi de travail en proximité, en tête à tête, qui donne une information, qui leur permet de prendre des décisions informées. Mon message consistant et continu dans le travail que je fais il est important qu'on fasse cette décision pour soi-même à base des informations vous, qui vous donnent vos professionnels de santé et fournir de l'interprétation, un soutien culturel, comme par exemple accompagnement aux familles au rendez-vous et fournir de la traduction et l'interprétation lors des rendez-vous. Et d'autres points, c'est de fournir des instructions étape par étape par rapport au stationnement, où se trouve la porte, quoi dire en entrant quand les gens vous donnent le bonjour et ce genre d'instructions. Ainsi que des stratégies de communication pour un engagement dans l'avenir avec la communauté menonite une histoire de succès dans une expérience personnelle sur la vaccination de quelqu'un, malgré des membres de la famille qui étaient contre le vaccin anti-vaxxers et des théories conspiratoires complots qui donnaient un conseil de ne pas se faire vacciner. Moi aussi, je viens d'une communauté du train. Et donc, moi aussi, je passe par ces histoires avec certains des membres communautaires. J'ai une expérience un peu similaire. Et donc, leur expérience afin d'apprendre comment faire face à ces influences extérieures. Au début, quand j'ai commencé à promouvoir des vaccins par WhatsApp, les gens se fâchaient euh, en disant que je me trouvais sur le mauvais côté de la pandémie. Que, je devais faire fournir des informations anti-vaccination au lieu d'être pro-vaccination. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était moi qui, qui devais contacter au cas de changer d'avis et qu'ils se trouvaient sur mon côté ou l'autre côté de Donc, il y avait beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en disant arrêtez de, de, de promouvoir, surtout qu'on a commencé à faire une promotion pour des, des enfants. Ils nous ont dit que les enfants peuvent prendre leurs propres décisions, mais laisser en paix les enfants, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sécuritaire. Ils, étaient, ils avaient des préoccupations avec des raisons légitimes afin d'être préoccupés. Mais avec le temps et l'histoire, commencé en disant que le COVID, c'est sérieux. Hein? Les familles en Mexique qui voyageaient entre les deux, ils se sont trouvés euh, arrêtés quelque part avec le COVID, ils sont tombés très malades. C'est devenu réalité dans notre propre communauté et donc ils se sont présentés les membres de la communauté d'être méchants avec moi en, disant, en me disant toutes ces histoires et ensuite me demandant de l'assistance et de soutien avec la vaccination en fait. Et depuis ce moment, beaucoup parmi eux se sont présentés pour se présenter leurs excuses et me demander de l'aide sur la vaccination. Et puis les choses qui n'ont pas qui sont qui ont moins bien marché notre essai, pour, afin d'engager les leaders du communauté et de la foi, était réticent sur le fait de prendre des décisions pour leur communauté comme en entier. Ils voulaient, ils ont choisi de rester neutres, participer dans un débat. Ça n'a jamais marché. Aborder chaque argument qui s'est présenté. J'ai laissé ça juste d'espérer être tout seul. Tenter de changer les avis des gens sur leurs croyances. Ça, ça va très profond sur des systèmes de foi et croyances qui sont difficiles à gérer. Des conversations en groupe n'est jamais une bonne idée parce que les gens commencent à, à, à, à discuter et en fait, et ça devient des, des sentiments blessés et des arguments. Présenter ou participer dans des statistiques ou présenter des statistiques dans le monde, ce n'est pas bon avec ces communautés parce que l'histoire de la mec de méconfiance du gouvernement et des organisations, etc. J'ai beaucoup de ressources. Si, euh, pour ceux qui s'intéressent, je peux vous partager ça plus tard. Merci beaucoup. Merci, Anna. Je crois que ça serait bien de partager nos, apprenti notre apprenti nos, la, nos apprentissages. C'est une conversation sur le travail en proximité, à, en tête-à-tête, c'est intensif. Ça, ça a bien marché. Différemment à nos travailleurs présenteurs avant, le pourcentage, c'était trop confidentiel et trop secret, en fait. C'est avec des personnes tête à tête. Les autres choses qui ont bien marché, comme Anna a mentionné, c'est sur des dépliants gouvernementaux avec des informations sur la vaccination. Au lieu de forcer des informations, nous devons identifier et réparer, réparer leurs croyances autour du vaccin. Nous devons identifier leurs questions et, et, et des, des préoccupations qui sont, qui, qui hébergent, sans leur demander sur leurs objections et, et refus. Je vais vous lire un tout petit script sur la radio qui a changé toute la situation. L'annonce La, radio qui a été envoyée de notre infirmière autorisée, ça c'est ce qu'elle a fait. Je m'appelle Maria. Je suis infirmière chez Woolwich, centre communautaire en Ontario. Je ne suis pas sûr ce que je pourrais dire afin de changer votre avis. De recevoir un vaccin si vous ne l'avez déjà pas fait. Nous avons entendu de différentes choses sur la pandémie et sur la vaccination. Je sais aussi que vous avez considéré profondément beaucoup de questions, comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être une ménonite en 2021? Qu'est-ce que ça veut dire la réponse à la pandémie et comment rester euh, confiant dans cette période euh, insolite je suis avec vous, ou le gouvernement. Quelle est une réponse non conformiste à la pandémie? Ce que je souhaite vous savoir, c'est que ça me blesse de voir que les gens souffrent. Ça, C'est une des raisons que je travaille en tant qu'infirmière autorisée. C'est triste pour moi de voir que les ménonites font des choix de ne pas se faire vacciner. Ou de ne pas se faire tester ici, dans la région de Waterloo et dans tout le Canada. Ça veut dire que parfois, des personnes attendent trop longtemps afin de chercher un soutien ou une aide. Je vous encourage à continuer de parler avec vos familles et vos professionnels de santé. Nous sommes là de vos côtés pour vous aider quand vous serez prêt. Ça, c'était après plus de trois mois de dépliants autour de la vaccination. Ça a tout changé, hein? Ça a changé toute la situation. Notre réceptionniste a, a s'est plaint en disant, dans une semaine, ils ont reçu trop d'appels, hein? Ils étaient submergés par la réponse. Donc, c'est une façon que nous, en tant que professionnels, change le paternalisme vers euh, offrir des soins euh, attentionnés. Merci beaucoup, Anna et Gabriel. C'est génial d'entendre. L'approche que vous avez prise avec, euh, euh, envers un, un, une communauté assez spécifique et particulière avec le propre moyen de communication et la propre culture qu'il faut comprendre et ensuite pour pouvoir euh, pénétrer. Hein. Ensuite, on va entendre la part de Frédéric Beyana, directeur de programme pour la communauté noire et caribienne à Ottawa et dans le centre de santé. À vous. Ah, C'est Nimofara, en fait. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je vais attendre juste que les diapos se présentent. Bon, de commencer. Ok, si jamais vous avez des questions en attendant les diapositives, parce que après Nimo et Frédéric, nous allons passer aux questions et réponses. Pardon. Nous avons besoin d'un peu de musique. Je ne vais pas chanter quand même hein, parce que ça serait un désastre. Alors, il, il fallait. Hey, Ron, Ronnie, est-ce que ça marche? Je suis désolée. Je vous en prie de patienter. J'ai quelques difficultés pour identifier euh, la diapo parce que le numéro 4, ce sont les diapositives de Taibou. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Premier, OK, première diapo. OK, OK, ça vient. Formidable, merci, merci. Bon après-midi, merci à l'Alliance et pour l'opportunité de me connecter avec vous. Je m'appelle Nimo Farah. je suis gestionnaire de programme euh, au centre santé pour nouveaux arrivants d'Ottawa qui fait partie du CSC Somerset West. Prochaine diapo. Juste pour vous donner un peu de contexte, de notre centre de soins, centre communauté, nous avons commencé en 2009 avec un partenariat avec le Catholic Center for Migrants, qui est une agence d'établissement ici à Ottawa pour les nouveaux arrivants, les réfugiés et les immigrants. Quand nous avons commencé, nous avons commencé avec une clinique qui était toute petite pour donner un accès de soins à santé primaire, mais... Nous avons eu une croissance, alors on a ajouté au, à la prestation de services. Nous avons euh, développé plusieurs programmes, programmes de navigateurs multiculturels, santé et aussi un programme sur la traumatisation pour fournir euh, les services de conseil pour les personnes atteintes de traumatisme. Uh, et puis aussi les services uh, d'interprétation avec les traducteurs, et puis on a eu aussi une entreprise sociale qui est la seule entreprise qui est en fait partie d'un centre uh, de santé communautaire. Les données ont montré que les communautés racisées ont été impactées de manière disproportionnée par la COVID-19. Plusieurs d'entre eux manquent l'accès aux différentes protections. Alors, euh, quand la pandémie a frappé, nous n'avons pas euh, fermé nos portes. Nous avons fait un changement de notre modèle pour être, pour fournir les services virtuels et face à face. Nous avons laissé nos portes ouvertes. Les clients pouvaient venir pour voir leurs fournisseurs de soins de santé, mais aussi il y avait l'opportunité de se connecter avec les fournisseurs, prestataires de santé par téléphone ou de manière numérique et puis pas tout le monde a les différents appareils. Pour, atteindre, pour nous atteindre de manière numérique. Alors, pour cela, nous avons maintenu les visites face à face. Et après, quand il y avait les problèmes de santé mentale qui ont été exacerbés par la pandémie, nous avons continué de fournir des services. Et pour aider euh, les clients à se connecter avec les services soins de santé, les différents euh, soutiens euh, du gouvernement, il y avait les clients qui ne savaient pas pas bah, comment naviguer tout ce processus avec les demandes d'aide, quels étaient les documents. Alors, nous avons eu euh, les personnes qui pouvaient les aider et aussi les clients avec le, le auto-isolement parce qu'il y avait les clients qui ne pouvaient pas sortir parce que nous avons fait. Les aider avec euh, la nourriture, avec les différents produits qu'on a amenés chez eux. Et aussi, nous avons des cliniques de, de vaccination pour aider. Il fallait être capable de fournir les différents soutiens. Alors, il fallait voir ce qui étaient les besoins de, de la communauté, de nos clients. Et puis, euh, donc, pour engager avec la communauté, nous avons utilisé une approche ascendante pour, pour commencer, pour Entamer tout ce processus euh, de la base parce qu'il y a les gens dans les situations de travail précaires, l'école virtuelle, il y avait les personnes qui ne pouvaient pas euh, repen, euh, faire face à tout cela. Et avec la disponibilité de la vaccination, avec tous les autres obstacles, ça a été euh, quelque chose de tellement difficile. Pour se faire vacciner. Alors, le travail que nous faisons à la communauté de Somerset West, c'était passé sur les relations avec la communauté dans plusieurs manières pour augmenter l'accès. Alors, une approche de réduction de, de, de dommages ou de, des situations néfastes. Les gens pouvaient venir, avoir les discussions face à face avec les fournisseurs de santé et partager les différents informations par le biais des, euh, de WhatsApp, les autres applications numériques pour fournir ces informations pas juste en français, en anglais, mais dans les autres langues. Alors nous avons parce que nous avons une communauté assez diversifiée pour que les gens puissent prendre les in, euh, les choix et pour euh, le bien-être. Alors, en automne, on a eu un jeu de football pour encourager les communautés euh, avec euh, les Africains, Caraïbes et Noirs, les ACN de venir. Alors, on a eu les vaccinations. Qui était aussi de la communauté ACN pour avoir aidé les gens à avoir l'accès aux vaccinations. Alors, on a utilisé un modèle de, service, de prestation de services mixte. On a essayé d'aider les soutiens de transport. Si jamais les clients ne pouvaient pas arriver à une clinique aller, alors nous avons leur aidé avec le transport. Nous avons les aidés avec le transport. Voici quelques données que nous avons. Et uh, Frédéric, quand il sort à la communauté, on a eu plus de 1800 interactions avec les familles uh, pour aider à faire le rendez-vous. Uh, où... Et par le biais de ce travail, on a déjà uh, uh, Fourni les vaccinations à 1000 clients. Nous avons réalisé les cliniques de vaccination pour que ce soit plus facile au niveau de l'accès. Et puis, nous avons eu plusieurs sessions d'information entre 70 et 200 assistants. Alors, voici une collecte des différentes stratégies utiles. Nous voudrions partager tout cela avec vous. Nous avons essayé plusieurs choses. Voici les éléments qui ont eu plus de succès pour faire face à la réticence envers la vaccination. Tout d'abord, nous avons construit, nous avons tiré parti de la confiance au sein de la communauté. Et puis, puis, nous avons eu un ambassadeur qui a été tout d'abord une cliente et il est devenu euh, ambassadeur. On de d'éviter une approche qui est une approche générale pour tout le monde. Nous essayons d'avoir une réponse plus individualisée nous avons assuré aussi, c'est-à-dire euh, nous avons travaillé avec les populations en risque, par exemple les clients euh, qui n'ont pas des papiers ou les clients handicapés. Euh, nous avons connecté nous, nous... On leur donnait la vaccination, on a assuré qu'il y avait les cliniques plus euh, faciles pour avoir un excès, par exemple avec une horaire flexible pour que ça soit plus facile de se faire vacciner au sein de la communauté. Une autre chose qui était importante, c'était l'embauche. Euh, Inclusive, avoir les fournisseurs de santé racisés qui travaillent au sein de la communauté. Et comme ça, les gens pouvaient euh, faire confiance en eux pour euh, entamer une discussion pour se faire vacciner après. L'alphabétisme de santé pour assurer qu'il y ait plusieurs ressources disponibles dans les différentes langues et aussi donner un espace sécuritaire libre de jugement, juste pour qu'ils euh, puissent poser des questions, recevoir les ressources. Nous avons établi les partenariats avec les autres agences, comme ma collègue disait de Taibu, avec la coalition des médecins noirs pour avoir les euh, fournisseurs noirs sur les sites avec le centre ABC Wellness et les différents organismes. Organisation euh, de culte. Euh, Frédéric va parler là-dessus, mais on, on, on voudrait juste partager une histoire pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une approche pour tout le monde, mais c'est une question de se connecter avec les clients de différentes manières pour s'assurer qu'ils aient un accès aux ressources. Frédéric, à vous merci Nimo, Mon nom est Frédéric Bouyana. Je suis navigateur de santé pour les communautés ACB. ACB signifie Afrique, Caraïbe et Noire au Centre de santé communautaire Samasset Ouest de Ottawa. À mes tâches à ce centre incluent la sensibilisation contre la COVID-19 et la vaccination en communauté ACB. Quand je parle ACB, c'est Afrique, Caraïbe et Noire. Alors ici, je vais vous présenter euh, l'une de mes expériences terrain dans les communautés ACB. Euh, Laissez-moi partir d'un exemple concret d'un pas avec lequel j'ai travaillé. Alors, il s'agit d'une mère célibataire de trois enfants aux prises avec des barrières linguistiques. Ces barrières ne permettaient pas à ses parents d'avoir accès aux services sociaux et aux services de santé. La cliente était extrêmement hésitante à se faire vacciner parce qu'elle croyait que euh, les vaccins étaient associés à des informations euh, qu'elle apprenait dans la communauté. Par exemple, elle m'a dit qu'elle a appris que euh, les vaccins étaient associés à l'antéchrist. Quand je parle de l'antéchrist, vous voyez la communauté religieuse. Euh, ces informations causaient causé une grande incertitude et une grande peur pour elle. Vous comprenez que euh, l'information de santé euh, au débit, euh, de santé publique, euh, si les vaccins au débit n'étaient pas disponibles qu'en anglais et en français, pour une personne qui parle autre langue ou bien qui ne comprend pas très bien euh, l'anglais ou le français, c'était difficile de comprendre cette information. Euh, nous avons remarqué que le manque d'accès aux, euh, aux sources d'informations crédibles en plusieurs langues a une incidence sur la crédibilité des vaccins dans les communautés euh, racialisées, euh, dont euh, là, je peux inclure la communauté ACB, donc Afrique, Caraïbes et Noirs, dont moi-même aussi, j'ai fait partie. Euh, comment nous avons eu un impact? D'abord, euh, nous nous sommes concentrés sur le soutien de la cliente avec euh, ses préoccupations. Quand je parle de la clientèle, donc je vois directement euh, cette mère célibataire. Euh, avec ses préoccupations immédiates, et nous l'avons mise en contact avec des, des ressources juridiques parce qu'elle avait des problèmes juridiques et social communautaires dont elle avait aussi besoin. Nous avons connecté à la cliente des experts de la santé qui pourraient répondre aux questions de santé que nous n'étions pas à mesure de répondre. Moi-même, moi personnellement, j'ai une formation en travail social. Donc, pour les formations, quand elle avait besoin des informations euh, médicales, il fallait qu'on cherche un médecin pour l'expliquer ou lui parler de, de ce qu'elle avait besoin. Euh, alors, euh, pendant nos interventions, l'approche de réduction des méfaits sans jugement a été adoptée pour renforcer la confiance en matière d'éducation aux vaccins. Comprenons qu'à ce niveau, un lieu de confiance a été bâti avec cette mère aussi. Euh, ne sont pas limités à cette mère parce que l'expérience que je partage c'est pour toute la communauté. Euh, notre sensibilisation cible les quartiers racialisés, densément peuplés comme les quartiers Vanier euh, à Ottawa. Euh, le déploiement d'un personnel de sensibilisation multilingue qui parle beaucoup de langues dans la communauté pour donner accès à des informations à jour et crédibles dans, dans diverses langues, a permis à tout le monde de mieux comprendre l'information dans sa langue. C'est par exemple cette mère qui ne comprenait pas bien l'anglais et le français, mais moi, elle la parle en Swahili. Swahili, c'est une langue qui est africaine. Et la mère a parvenu à mieux comprendre toutes ces informations. Alors, tout ceci nous a conduit à un succès et quel était ce succès la mère a accepté que nous l'appuyions pour prendre un rendez-vous pour un vaccin et ça ne s'était pas limité à ce niveau et là aussi, elle a aussi ensuite ensuite vacciné ses enfants et aussi et aussi euh, elle est devenue ambassadrice de vaccins dans sa communauté et encourage aussi les autres à se faire vacciner je, je vous remercie Merci beaucoup, Frédéric! On voulait partager cette histoire avec tout le monde parce qu'il y a tellement de mésinformations au sein de la communauté, alors avoir ces interactions nous permet la possibilité de faire plus de progrès et dès que vous comprenez l'information, vous n'avez pas peur. Alors, juste pour ne pas éviter cela, vous pouvez se connecter avec les autres pour fournir les réponses. Alors, vous avez la possibilité de travailler au sein de la communauté comme ambassadeur ou ambassadrice. Vous pouvez euh, parler avec tout le monde et bon, maintenant, dans ce cas-là, il n'y a pas des effets néfastes et cela aide la conversation. On voulait partager cela avec le groupe aujourd'hui. Merci beaucoup, Nimo. C'était génial de mettre un peu les stratégies que vous utilisez et de les transposer um, pour faire une connexion avec un vrai être humain hein, et comment ça a été expérimenté. Donc, nous avons quelques questions. En oh, les postant, je vais demander que peut se ces en vidéo, mais on aimerait bien entendre votre avis. Est-ce que nos intervenants vous ont aidé euh, de comprendre un peu ce sont, ce sont les barrières afin des communautés avec la vaccination? Donc, on aimerait bien que vous. On n'a pas fini ce, ce sondage et nous avons des très bonnes questions pour nos intervenants. D'abord, quelle est la signification ou quelle est l'importance? mais je crois que c'est aussi important pour les autres centres. Quelle est l'importance d'offrir unique, uniquement le Pfizer dans, comme vaccin dans votre clinique? Oui. Je dirais que ça fait huit ou neuf mois qu'on est ouvert. En ce temps, on a offert uniquement Moderna, peut-être quatre jours de tout ce temps-là qu'on a été ouvert. Et donc, lors de ces quatre jours on offrait Moderna, la moitié des personnes en, qui se sont présentées sont partis euh, sans se faire vacciner. Ils avaient pris la décision de se faire vacciner. Ils ont découvert qu'en ce jour-là, on avait Moderna, ils sont partis. Et c'était beaucoup ces personnes d'origine afro-caribienne et c'était euh, difficile à regarder 60, des personnes de 60, 70 ou 80 ans euh, sans se vacciner jusqu'à les, vac les vaccins devenaient disponibles. Quoi que ce soit la raison, parmi beaucoup des raisons, il y a une préférence communautaire par rapport au vaccin de Pfizer, même si on sait que Moderna et Pfizer sont très comparables. À chaque fois qu'on passe par notre bâtiment, ils vont nous poser des questions cinq fois. Vous avez Pfizer, vous avez Pfizer, vous avez Pfizer, vous avez Pfizer. Et il y a des affichages partout. Ils vont nous poser à la réception, à nous, les médecins, à la sécurité, en sortant, j'ai reçu Pfizer un bien. aux partenaires, partenaires et collaborateurs avec qui on travaille, nous avons dû plaidoyer beaucoup, très dur d'avoir uniquement Pfizer à notre clinique parce qu'à l'instant, voilà, c'est comme ça, le, les sous-ministres ne sont pas fiables. Et donc, je parlais en disant, nous avons Pfizer et ils arrivent et ils se rendent compte que vous avez Moderna parce que le fournisseur a changé. Toute cette confiance que vous avez lutté pour construire est perdue. Et donc, ça, c'est devenu très difficile pour nous. Hein? Des centaines de conversations à répétition. Où nous avons tenté d'avoir des médecins avec qui on travaille, de faire des séances éducatives sur euh, Moderna. On a tout tenté, hein, qu'on pourrait imaginer. Afin de, de, de faire passer l'efficacité, comprendre l'efficacité de Moderna, ça n'a pas marché. Donc, nous avons dû discuter avec les fournisseurs. fournisseurs et si on va le faire, il faut que ce soit Pfizer, hein, le vaccin. Merci. Quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose? Anna, allez-y. C'est pareil, hein? c'est similaire chez nous, euh, notre clinique, en, en s'assurant que Pfizer était disponible. Il y a quelque chose sur la première, en fait. Et les gens qui ont reçu la première, il y a, ou le pre la première dose, ils ont eu le temps de voir qu'ils se sont morts, pas encore, hein? ils n'ont pas poussé une deuxième tête. Toutes ces histoires qu'ils entendent, hein? et tout à fait, pareil. Si on disait que nous avions Pfizer et ensuite on l'a pas eu, c'est le gouvernement, c'est nous qui, font, qui trompent à eux à faire de les attirer pour une chose et à la dernière minute changer. Donc, changer un peu l'histoire. Il faut que l'histoire, dès le début, ça reste pareil, dès le début jusqu'à la fin. C'est difficile d'expliquer qu'on n'a plus Moderna, on a Pfizer et ses sécurités et tout, même ça, ils vont partir si c'est Moderna. Hein? J'ai une question pour Nemo, mais aussi des autres intervenants, vous pouvez répondre. Vous avez mentionné une approche de limiter les dommages. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, sans doute. L'approche de réduction du dommage, c'est de tenter de ne pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas faire. À la fin de la journée, vous, nous voulions respecter leur autonomie, hein, mais c'est notre rôle de, afin de nous assurer qu'ils ont à main, à portée de main, les informations nécessaires. Et la conversation, au moment là où ils vont changer d'avis, de oui, se faire vacciner, oui, donc de rentrer dans la communauté, avoir cette approche de réduction de méfaits. Avec des différentes infirmières, médecins ou professionnels de santé d'origine, différentes organisations. Il ne faut pas dire qu'il faut se faire vacciner parce que si vous voulez avoir accès au supermarché ou des activités et des loisirs, il faut vous démontrer une preuve de vaccination. Et ça se présente de la part du gouvernement. De notre point de vue, ça ne va pas, pas casser cette confiance qu'on a construite avec la communauté, mais c'est juste de, de s'assurer que nous étions juste là dans leurs meilleurs intérêts afin de leur aider à travers ce processus. Mais on n'était pas là pour coercer ou convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit et euh, s'assurer qu'ils ont l'autonomie de faire leur propre choix. Mais une fois que les gens aient disposé euh, des informations actuel parce qu'il y avait beaucoup de changements, hein, même au début. Quand on a dit qu'il fallait tout simplement commencer avec le même vaccin que vous avez reçu pour la première dose, il fallait suivre. Et après, ils ont dit qu'on pourrait changer le vaccin, que c'est sur pas de problème. Tout, tout ça, ça, ça a pris beaucoup de temps pour que ça rentre à l'esprit de la communauté et on avait besoin de cette. Perspective de laisser les gens prendre leurs propres décisions, mais à base des bonnes informations hein, et précises. J'espère que ça a répondu à la question. Merci, Nimo. D'autres choses à rajouter à cela? Je sais que beaucoup ont parlé sur l'importance du réseau de la famille, des amis et ses relations de confiance. Est-ce que vous avez des recommandations sur les réseaux sociaux ou des sites web qui ont fait un bon travail ou que vous trouvez sont un bon outil et, et qui donnent, ont une influence dans les communautés avec lesquelles vous travaillez? Je vois beaucoup de têtes qui pensent. J'imagine que c'est difficile de partager oralement. Sinon, vous pouvez partager cela avec moi par chat. Et avec le diapo on va, et l'enregistrement, nous allons aussi partager une liste de ressources. Donc, ça serait inclus aussi pour tous les participants. Peut-être comme dernière question, avant de fermer, et on, on, on, on remet vers Sarah pour faire un, un résumé. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans une situation en clinique communautaire, qui n'ont pas un soutien d'équipe, qu'est-ce qui serait votre recommandation? Une seule recommandation, s'ils sont intéressés de soutenir la promotion des, vaccina des vaccinations et l'information dans ces communautés-là où vous travaillez, avec qui vous travaillez. Estelle, je vais vous en, en premier. d'avoir des rôles soit d'ambassadeur, soit d'outreach worker et d'avoir des personnes qui soient capables justement de faire ce lien avec la communauté, et qui, qui prennent ce rôle en main. Définitivement, quel que soit le format, ça peut être sous un format de volontaire, ça peut être sous un format d'employé, il y a différentes façons de le faire, mais vraiment ces rôles de liaison, on fait toute la différence dans notre cas. Donc, c'est un travail en communauté ou travail de proximité en communauté, quelqu'un qui parle la langue, par exemple. D'autres intervenants avec une seule recommandation. Hein? Frédéric. Oui, par exemple, nous avons travaillé avec des leaders communautaires et des leaders religieux. Alors, ce, ce leader-là nous permet aussi de faire passer le message à la communauté. Donc, c'est un bon lien qu'on avait utilisé un bon, euh, pour atteindre la communauté. Et puis, euh, d'abord, ils avaient compris le message et puis ils avaient partagé ça avec la communauté qu'ils qu sont en train de diriger. Merci. Thank you, Merci, Frédéric. Merci, Frédéric. Avant, ah bon, on va fermer la, question, la période des questions. Oui, donc notre point de vue, le point principal, c'est que tout ce travail prend beaucoup de temps. Hein, et quand vous répondez à une crise, à une telle crise, il y a des choses aiguës que vous faites afin de répondre à la crise en ce moment-là. Il y a beaucoup d'entre ce travail qui n'est pas capable, ou pas possible ou efficace sans les années de travail. Et tout cela, il faut de financement afin de faire que, que ça, ça existe. Sur le champ, on considère ça comme chaque vaccin individuel est aussi important. individuel Et nous avons des gens qui se présentent à la porte, nous faisons un grand bruit sur cela quand on a décidé de faire une vaccination et nous applaudissons. Toute chose est importante. Nous avons eu une clinique éphémère dans la communauté. Qu'on pensait que ça allait. Il s'agissait de 30 minutes d'information, ces sessions informatives, mais c'est deux heures de discussion parce qu'ils avaient des questions pour les médecins. Ils avaient ils ont fait on a fait trois doses de vaccin. C'était une grande réussite pour nous, hein, parce que tous ces individus-là, tous ces individus, ça fait partie de l'objectif euh, final que nous avons. Hein. Merci. Hein. C'est une très bonne transition, je crois. Je vais inviter à Sarah à revenir partager comment on peut so soutenir et continuer avec les messages et la confiance que nous avons construite. À vous, Sarah. Merci beaucoup. Hein. Merci pour vos présentations, tout le travail et les leçons apprises. C'est tellement puissant hein, ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci. Nous avons vu comment ces interventions hyper locales en cas de pandémie ont permis de faire progresser l'adoption euh, adoption de vaccins malgré la diversité de ces années de ces innovations, il existe des éléments communs. Il faut établir et développer des relations de confiance, confiance dans les prestataires soins de santé, dans la communauté, confiance en la science, dans les vaccins, dans les mesures de santé publique et la confiance dans nos dirigeants. Et si nous prenons un moment pour examiner comment la confiance se construit, se maintient et se protège, nous pouvons constater qu'il faut euh, du temps et un engagement réel pour l'entretenir, il faut avoir vraiment de la confiance entre les clients, de la communauté, leur organisation, les gouverneurs. Le fait de disposer d'une base de confiance a permis d'élargir la confiance, de créer des réseaux et des programmes d'ambassadeurs sans avoir à partir du zéro. Les organismes soins de santé communautaires de l'Ontario sont intégrés aux personnes qu'ils servent et entretiennent les relations avec elles au cours de la pandémie l'urgence de tirer parti de ces relations a donné lieu à une plus grande innovation deuxièmement nous avons vu la nécessité d'être créatif collaboratif et agile non les ont démontré comment ils ont su euh, s'adapter à leur communauté en, en découvrant euh, les obstacles et les besoins de la communauté par le biais de groupes de discussion, d'aller de, euh, porte à porte, la sensibilisation les cliniques communautaires et FMR pour rendre la vaccination plus accessible, euh, les, les points logistiques tels que la, le transport, le, le partenariat avec les écoles, les chefs religieux, les espaces courts. Et finalement, organiser les réunions des séances de discussion ouvertes pour lutter contre la désinformation et aussi service d'interprétation. Euh, les membres de l'Alliance continuent de prêter une oreille attentive et de réagir de manière un uh, Malgré le sous-financement historique, uh, ce niveau d'engagement profond est rendu possible par uh, des relations de confiance de longue date avec la population prioritaire, par la gouvernance et l'engagement et de la communauté. Enfin, c'est important euh, et ça, c'est important. Nous devons maintenir la confiance par des investissements des ressources et du soutien. Les leçons apprises dans les communautés de l'Ontario doivent perdurer au-delà de la pandémie. Solides investissements dans des stratégies communautaires peuvent aider à maintenir et élargir les relations de confiance entre le système de santé et les populations pour sortir de manière de la pandémie de la COVID-19, fait répondre aux autres besoins en matière de santé aux crises futures, y compris tous les, les, les retards au niveau du dépistage du cancer, les maladies chroniques et le déclin de santé mentale. Nous devons nous appuyer sur le pouvoir de la communauté que vous avez pu constater aujourd'hui. Merci, merci à tout le monde, aux techniciens, aux interprètes. Merci de vous rejoindre à nous et bon après-midi.